Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte l'envers du décor des salles de cinéma, mais parfois de temps en temps aussi des petites anecdotes sur ma propre personne, comme ça va être le cas cette semaine. Cette semaine, j'ai envie de vous raconter la première séance de cinéma que je me suis faite tout seul. C'est une séance qui reste réellement gravée dans ma mémoire, parce que c'est une séance qui a eu lieu à un moment particulier, qui a était la fin d'un moment charnière en tant que jeune spectateur et c'est surtout une séance que je garde réellement en tête parce que pour moi ça a été réellement ce passage où, au-delà d'aimer aller au cinéma, j'ai compris que je pouvais aller au cinéma quand je voulais. Cette séance-là, elle a eu lieu en 2005, elle a eu lieu courant début juin et c'était pour Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Quand je vous dis que je m'en souviens vraiment au millimètre près, c'est que je m'en souviens réellement au millimètre près. Je serais capable de vous refaire le trajet de bus que j'ai fait, le moment où je me suis installé dans la salle, le moment où j'ai vu le générique. Parce qu'à ce moment-là, j'avais très envie de voir le film. Sauf que ben, c'était un moment un peu particulier où il y avait personne dans ma famille qui était disponible. Et où du coup, moi, j'étais dans un contexte où j'avais plus cours et j'avais envie de voir le film. Parce que ça faisait un petit moment qu'il était sorti. Il était sorti courant mai, je crois, parce qu'il avait fait l'ouverture au Festival de Cannes. Et j'avais vraiment envie de le voir, ce film. Et du coup, bah, ma mère m'a spontanément dit bah, « Pourquoi tu n'y vas pas tout seul ?» Parce que dans ma tête, à ce moment-là, j'étais encore jeune. En 2005, j'avais 13 ans. Donc dans ma tête, le cinéma, c'était quelque chose auquel on allait en famille. C'était quelque chose qui était de l'ordre d'un grand mouvement où on devait partir le dimanche, tous ensemble, se lever assez tôt, aller à une séance. Et voilà, il y avait tout un espèce de petit rituel pour moi. Donc du coup, l'idée que je puisse aller au cinéma seul, qu'on m'y autorise, qu'on me laisse le faire c'est quelque chose qui avait un sentiment un peu particulier. Parce que du coup, je me suis dit, waouh, c'est pas comme d'habitude. Là, j'ai vraiment le droit d'aller au cinéma et, et je vais vivre quelque chose d'atypique parce que, ok, je vais être tout seul dans, dans la salle, entre guillemets, je vais être seul, je vais pas avoir de membre de ma famille ni d'amis, mais je vais voir le film et il va me procurer un sentiment atypique. Et du coup, ben, j'y suis allé, j'ai vu le film et ça m'a vraiment retourné. Parce que je me souviens encore de la séance, je me souviens pas forcément... Encore une fois, du film. Parce que le film, je le connais par cœur aujourd'hui. Je me souviens plus de la découverte du long métrage, mais je me souviens vraiment de tout ce qui a entouré ce cheminement jusqu'à la salle. Ce moment où je me suis installé en tant que spectateur, ce moment où j'ai acheté mon billet tout seul, où j'ai montré ma pièce d'identité pour justifier mon âge. C'est tout plein de petits trucs comme ça, mais lorsqu'on est jeune spectateur, et peut-être qu'il y a des jeunes spectateurs d'ailleurs qui regardent cette vidéo, mais je pense que quand vous irez au cinéma seul, ou si vous y avez été déjà seul, vous, vous savez de quoi je veux parler. Ça a un sentiment particulier, c'est un truc qu'on vit en tant que spectateur, en tant que cinéphile. C'est un moment qui a pas son pareil pour nous transporter, nous faire voyager, nous faire ressentir de nouvelles choses. Et c'est ça en fait que j'aime dans le cinéma, c'est que même lorsqu'on y va seul, chose que je fais encore beaucoup aujourd'hui, je fais de moins en moins au cinéma avec des amis, mais j'essaye toujours que ce soit pour des trucs particuliers, que ça soit pour faire une critique en duo ou que ce soit pour partager un moment avec des potes. Dernièrement, je me rappelle de la séance de Matrix, je me rappelle de la séance de... Qu'est-ce que j'ai en tête là dernièrement Les Éternels aussi, c'était une séance pas mal. The Batman, où on était vraiment une bonne grosse bande de potes. Il euh, y a eu aussi The Northman. Enfin, c'est des films où je vais les voir et j'ai besoin d'être entouré parce que j'ai envie de vivre cette expérience avec d'autres. Et parfois, il y a des films où on a juste envie de les voir seul. Et à ce moment-là, ce film-là, je suis pas sûr que c'était une nécessité de le voir seul. Mais le fait que je l'ai vu seul, ça a eu un petit truc particulier qui s'est passé.